Deux heures plus tard. <musique> Approximativement dix heures plus tard. Salut les Disney Cruisers, Eh bien, ça, il y a deux ans j'étais sur la dernière du Wonder, j'ai attendu deux ans et maintenant je vais enfin pouvoir repartir sur Magic, enfin j'espère, on est en train de, de faire euh, nos tests PCR, enfin on a fait des tests PCR, on attend les résultats entre 30 minutes et 1 heure, j'espère qu'on va pouvoir monter sur le bateau et je vous retrouve bah, une fois qu'on est à bord, si on arrive à monter à bord. Ça y est, on a attendu 45 minutes à peu près, on est euh, clear to sail, ça veut dire qu'on a le droit de monter sur le bateau, à moi le buffet de crevettes. Bon, et puis aussi la Disney Cruise Mickey. Hein. Alors maintenant, le briefing, ça se passe dans la chambre. Euh, on a déjà dû aller scanner le, notre, notre point sur le pont 4, où on devra tous se retrouver si jamais il y a un problème. Et euh, tout le reste va se faire par des vidéos. Donc là, on a eu l'alarme cassonnée pour vous montrer euh, à quoi ressemble l'alarme. Et c'est parti pour le briefing. Donc maintenant on a droit à toutes les instructions, toutes les instructions. donc c'est en anglais, hein, c'est pas en français. Euh, si vous avez besoin de quoi que ce soit, bah, vous me demandez dans les vous commentaires et je vous, vous dirai euh, ce que vous faites, c'est pas très dur. <tousse> It out. It's a party, it's a party, I don't know so you Don't need anybody to come and stop him me you know, Alors voilà, bah la première journée est quasiment terminée. On a attendu un peu pour le check-in, ça a été un petit peu long. On a eu donc la, la cérémonie d'arrivée, qui était un petit peu réduite parce qu'il pleuvait. Donc pour pas glisser, les, les performeurs n'ont pas pris possession de tout l'espace. Là, on va aller... Euh, euh, prendre notre premier premier dîner à bord. Alors c'est un peu spécial parce qu'il n'y a pas de spectacle pour cette première soirée, donc on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Euh, notre euh, cruise director, c'est Peter. Et Peter, bon, alors pour moi, c'est pas le plus fun en général. Donc euh, peut-être que ça va avoir quelque chose avec sa présence, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va aller regarder ça. Et euh, pour grande première, on va essayer de, de vous montrer tout ce qu'on va commander au restaurant. Euh, et puis peut-être donner des notes selon euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Donc voilà, maintenant, on va chez Lumière pour notre premier dîner à bord. Alors, pour changer un peu cette année, on va donner des notes à nos plats. Alors, on avec des personnages Disney, des notes sur 5. Et alors, moi, ça va être des Hades. Et le saumon fumé en Carpatou, je vais lui donner 4 sur 5. 4 Hades. Charlie, comment était ta salade couscous alors Je vais lui mettre, mettre 3 Wallis sur 5. 3 Wallis sur 5. C'est frais, c'est pas très original, mais en tout cas, les petits cranberries et les petites tomates donnent tout petite entrée bien. Anne-Claire, toi tu as pris Les bruschetta à la tomate et la mozzarella. Con, tu notes combien euh, Je vais mettre un 3, 3 Pascal sur 5. Hein. 3 Pascal sur 5. Et, euh, il me manque un petit peu de relevé. Merci Anne-Claire Fabrice, t'as pris quoi toi J'ai pris des calamars frits. Ouais. Euh, je vais leur mettre 4 Gimini sur 5. C'était peut-être un peu trop frit. Eh bien moi, pour continuer, euh, j'ai pris euh, une salade euh, de roquette avec une vinaigrette d'une couleur indéterminée mais qui a l'air bien appétissante. Bon, bah, c'était pas mal, hein. C'était une salade avec une vinaigrette qui ressemblait à un pesto. Je lui donne un... 3 sur 5 à 3 sur 5. Pas mal. Stéphanie, tu as mangé quoi J'ai mangé le plat light saumon, légumes et une pomme de terre. Est-ce que ça mérite une note Non, ça ne mérite pas une note. j'avais pas très faim, on va être honnête, et c'est un peu sec. Mais ça le mérite d'être léger. Merci Stéphanie. De rien. Alors, j'ai pris les paquets de pasta. Euh, de pâtes sauce tomate euh, censée avec de l'aubergine, j'ai pas senti l'aubergine et personnellement j'ai trouvé les pâtes pas très fruitées, mais ah, al, dente. En français, al dente mais du coup un peu caoutchouc pour moi donc je mettrais un, un 2 pascal sur 5 Ouh. Anne-Claire ouais, ouais. est difficile, j'attends la note de 5 non, je, me, je, me laisse, je me laisse pour la suite, pour les autres, les autres restaurants et les autres plats alors Fabrice, toi t'as pris quoi moi j'ai pris le port Wellington Ouais. Euh, je, dirais, je donnerais 4 Gemini. 4 Gemini, ouais. La sauce était légèrement trop salée à mon goût. Et le gratin euh, Le gratin super bon, bien assaisonné. les légumes euh, très bons, surtout les navets. Et puis la petite croûte bien sympathique sur le pas. Bon, bah moi, j'ai pris un steak hein, qui était très bon, comme d'habitude avec les steaks. Euh, j'ai pris de la sauce hors stradish aussi. Alors, elle m'a un peu monté au nez, donc faites attention, elle est forte. Et moi, pour ce steak, je mettrais 4 Hades. Euh, parce que voilà, euh, je n'ai pas encore eu euh, de 5 et je c'est que le premier jour il nous reste encore 12 jours après. Voilà! Charlie, mmh. comment était ta crème brûlée? Elle était bonne, un peu trop sucrée à mon goût. Enfin, le, le caramel, le sucre au dessus est trop fort. Les shortbread au cinnamon ne servent à rien. Ils sont bons, mais ça ne sert à rien. L'originalité, c'est effectivement le café dedans et c'était sympa. Quelle note? Je un 3, 3 Wally. Merci. Fabrice, toi, tu as eu un cheesecake à la mangue avec sa purée de fruits rouges. Tout à fait. Euh, je le mettrais. C'était très bon. Ouais. Euh, la consistance était parfaite. Par contre, beaucoup trop sucré. Et aurait pu avoir un goût de mangue un peu plus prononcé. Donc, pour ça, je mettrais un 4 euh, mini sur toi. Bon et ben moi le Sunday je lui donne un 4,5 sur 5 parce qu'il déchirait. Les bouts de brownie au chocolat et la glace à la menthe, de toute façon moi, on donne de la menthe et du chocolat, je suis heureux. Donc 4,5, 4 à et demi sur 5. Vivement le prochain Sunday parce que j'adore ça. une bonne journée qui se termine le résumé euh, un peu mitigé sur le... il y a eu des petits cafouillages au niveau des chambres au niveau des tests qui sont passés de l'antigénique au PCR ce matin sans qu'on nous le dise plus un problème informatique on pense qui a fait qu'au lieu d'embarquer à 11h45 on est monté à bord à 14h Sinon, bah, le, le, le staff est toujours aussi sympathique, euh, la nourriture toujours, toujours aussi sympa. Euh, pas de spectacle ce soir, ce qui est une première pour nous sur euh, le jour de l'arrivée à bord. Donc on attend de voir demain comment ça va se passer avec notre cruise director, Peter, et euh, toute l'équipe du Disney Magic. Bah, merci d'avoir suivi ce vlog, les Disney Cruisers, et on se retrouve très bientôt pour la suite. <musique>